Quoi, ça bonjour c'est toi que je suis venu voir. voir pourquoi c'est la dernière fois que je t'ai venu ici là pour faire un prêt de 50 000 comme tu ne m'as pas donné là voilà que le bailleur m'a mis à la porte et là où je suis là je n'ai nulle part où aller je te pose la question si c'est l'orphelinat ici maman choco je n'ai pas dit ça pardon seulement tu t'as gêné lève-toi, levez sais pas dire. tu t'as gêné devant moi pourquoi tu m'insultes plus. Hein? Tu m'insultes plus? Jusqu'à la terre finie. Tu n'habiteras pas chez moi. Pardon, donne-la. Méfie-toi de moi. Hein. Donne-moi la pas clé, je peux installer. Eh hey, Lève-toi vite ça, ça, ça devient même quoi Ha! J'ai le mal, tu dois seulement lécher ses pieds pour qu'elle qu'elle te donne la clé. Méfie-toi de moi, hein ah. hey. De... Ah, vraiment tu de de... même encore. Je ne suis pas, pas le tapé au pour gonfler ma chérie. Pardon, il n'y a pas, je dis qu'il n'y a, a pas. Il n'y a pas les clés. Je vois seulement que peut-être il y, y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. J'apprends même du coup, on t'appelle Où c'est Maman Choco. Où c'est Maman Chocolat. Où c'est Maman C'est mon nouveau nom, Maman Choco. À... Ah bon, oui. j'ai comme l'impression que la troisième puberté veut y attraper. Même ça, c'est les gigolos qui doivent être remplis chez mon frère. C'est les gigolos qui doivent nous remplir, s'accaparer de notre maison. Ouais, c'est ma maison. La, quelle maison? C'est ma tu maison? maison. Tu parles de quelle maison à Douala? jusqu'à Tu es jusqu tu tapes la main sur la poitrine que tu as la maison. C'est ma maison. Quelle maison? Okay. Eh? Ta cabane là où on était allé te retirer chez tes parents là-bas. Eh? Que le jour de la dote on murmurait seulement de peur que ça ne s'écroule sur nous. C'est ça que tu appelles maison? Michel. Tu es arrivé à Douala. Tu es resté dans la maison en dur. Jusqu'à aujourd'hui, tu gonfles tous les biens de mon frère. Oui, je gonfles. Si ah. ton frère ne m'aimait pas, il ne devait pas partir chez nous là-bas à l'eau me doter. C'est l'amour. l'amour du charme. Quel charme Ce n'est pas le charme que tu avais fait que c'était moi. Eh, Méfie-toi de, de méfie. moi. Méfie-toi de moi. Tu as fait trois enfants, trois pères. Oui. Mais ah. Va l'épouser, même ne serait que l'un des pères de tes enfants. Bah, bah, Pourquoi tu vas me moller c'est l'amour propre, pas l'amour du remède. Mais, eh bien, j'ai ta petite, sœur chez vous. Par rapport à quoi, alors qu'il y a une grosse, une grosse vie Personne n'a que ce chez moi. De de toi, c'est le charme. Merci. si, pourquoi vous voulez que... Ah, ferme ta gueule. Ta médaille a préparé jusqu'à tu à ah. cuit dans, dans la marmite. N'est-ce pas? Tu as cuire dans la mammite. Méfie-toi de moi. Et je parle et me régale. Ton égal. Je doute même de toi, eh. De toute façon, tu es noir, elle ne souvient pas ce que c'est mon frère qui t'avait fait. C'est l'enfant du voisin. De toute façon, ça revoit. Ton cas revoit. Je dis que c'est l'enfant du voisin. Elle a dit. Mais elle n'habite pas chez moi. Pourquoi vous voulez tuer ma mère Ma mère est hyper tendue. Quand vous faites comme ça, ça t'en mal. Et nous, on va rester au Félix. Pourquoi vous faites ça euh, je, je vois qu'on t'a envoyé derrière. Ta mère c'était taillée à monter jusqu'à. Jusqu'à, tu maintenant. Mais votre plan ne va pas réussir. C'est pour pouvoir réussir. J'ai dit que votre plan ne va pas pour réussir. Pour pouvoir réussir. aller monter les enfants. Mais chapeau, Maman Choco. Maman Choco. C'est mon nouveau nom. Pardon, bah lève-toi. La... Va chercher la moto, tu mets tes tempes là-bas. Viens me sortir les yeux. La, la perruque que tu as sous la tête là, va vendre ça. Tu loues une chambre ici à toi-là. Tu as compris, non Tu mets les lampères pour venir ici. Tu m'insultes. Aujourd'hui, tu viens pleurer. Il n'y a pas les clés. C'est ce que j'ai dit. C'est ma maison. Tu comment, tu ne te pas. Depuis que tu as servi le jus, tu ne vois pas où je suis. Ouais, Michel. Je me pose souvent les questions par rapport à toi, Michel. Tu es ma grande sœur. Tu sais ce qui veut dire grande sœur. Le matin, en partant chez Maman Choco, tu m'as certifié, hein. Tu m'as certifié que tu allais me mettre là-bas. Je suis aujourd'hui au bar. Tu me demandes de boire le jus. Le jus, c'est quoi par rapport au problème que j'ai et maintenant, à qui la faute hmm. C'est à moi que tu poses la question. Michel, c'est à moi que tu parles. Tu n'as pas honte, Michel Hé, Et... arrête, arrête. Honte de quoi Par rapport à quoi je dois avoir honte Michel, tu n'as pas pu me mettre chez elle. La dernière fois que nous étions allés commander à manger là-bas, chez elle, à la cafétéria, n'est-ce pas, tu avais dit que tu étais à mission oh. Je suis partie là-bas faire le boucan. Ah, le boucan, mais voilà là où ton boucan t'a mené. Assume. Assume les odeurs de ta poubelle. Toi-même, tu te trouves d'abord normal que ma belle-soeur a un restaurant, donc pour partir manger, je dois demander. Je demande. Ah, mais pourquoi aujourd'hui tu t'es mise à genoux okay. Il fallait continuer ta mission. Maintenant que tu bien. trouves que tu es en position de faiblesse, tu commences à dire que oh, Michel, tu me sers à quoi Michel, je n'ai pas pu me mettre chez elle. Prends-moi avec toi. Cherche là où tu vas m'installer, Michel. C'est impossible. Impossible. Pourquoi eh, s'il te plaît, ma chérie, ah. s'il te plaît, s'il te plaît, ne déborde même pas. C'est-à-dire, ne traverse même pas la limite. C'est toi qui payes mon loyer. Donc, celui qui paye mon loyer, quand il veut venir là, moi, il commence à réfléchir. Ah. Non, maman. Tu vois la magie avec toi, là. Non, maman, c'est pas comme ça. Michel. Il fallait utiliser ta tête. Michel. Quand toi-même, tu partais sortir ta bouche là-bas, tu t'attendais à quoi? Mm. Toi-même, dis-moi. C'est toi-même. Tu sais que tu es en position de faiblesse. Tu es là, ta vie fait un genre. Au lieu de faire les coubettes, jouer à la belle soeur gentille, tu peux montrer que oh, tu es à Kamba, non? Tu vois la magie avec je toi. Je Donc débrouille-toi. Tu vas me débrouiller comment? Le plan a, a échoué. Donc je ne sais même pas comment on va faire la maintenant Donc débrouille-toi. Comment ça va faire travailler tes Aujourd'hui, tu me dis que la vie, c'est une place. Je te rappelle qu'un jour, moi aussi, j'ai eu ma part de place. Je suis venue te parler. Que tu me conseilles en tant que grande soeur, qu'est-ce que tu m'as fait Qu'est-ce que tu as dit Je suis partie, j'ai barré l'enfant de tout le je, je suis où Qui paye ma maison Tu es pas... obligé de barrer. Ah. <rire> ouais, qui va m'aider à aller ici Mon Dieu Vous avez pu trouver refuge ici C'est ça Jusqu'à aller boire même le jus. <rire> oui, mais c'est... Quand... La quoi comme le train magique. Vous n'avez pas honte Vous n'aviez pas honte Vous êtes venu quand vous avez trouvé le jus à boire. C'est malheureux, hein Michel, ma baisse, comme tu en honte, C'est ça Je te respectais beaucoup, Michel, mais tu es devenu petite comme ça. Je dis bien petite comme ça. Tu m'insultes, Michel, quand même dire que on est venu chez nous pour la dot on, on a trouvé une cabane là où on pouvait même pêcher quelqu'un à l'intérieur. Parlez maintenant. Ma maison, ni toi, ni elle, personne n'entrera sur moi. Je dis bien personne. Vous allez errer toujours comme ça. Demandez les maisons. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Je vous dis ça. Met, si vous êtes Bruno, la greffe là que vous avez sur la terre où c'est la Pérou, c'est la greffe, vous pouvez vendre ça. C'est plus de 300 millions. Vous pouvez vendre ça. Cherchez même seulement une chambre pour dormir là-bas. Ne serait-ce que vous venez m'insulter. Moi, veuve de mon état, vous n'avez pas pitié de vos enfants que votre frère a laissé. C'est ça, non? Parlez! Vous ne parlez plus, vous êtes devenu un moumou. Vous êtes brune. Vous êtes venue partout. Vous êtes belle. Cherchez alors là vous allez dormir. Voilà hein? Je vais envoyer votre nièce vous donner la natte pour que vous dormez là-bas. Voilà, Yang Wang, c'est moi qui vous dis ça. vendez même ne serait-ce que l'eau glacée. Je dis l'eau glacée, ça va vous servir. De comme vous faites là, <rire> vous allez souffrir, ça vous allez souffrir, allez vendre même le sol, reste de l'eau glacée, ça va vous donner un peu d'argent, c'est malheureux. Charles. Hé hey, ta belle, belle. ne me parle même pas, tu t'amuses, veste le jus là sur toi, On ne va me parle se... se... même pas. On va se, se, me me se, me se, se ]le, le jus Ne me parle même pas là où tu es là, euh, euh. Mouton de la moutonnerie, ah. ton cerveau là c'est l'eau qui a des dents. D'accord.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 Pour suivre dans la vie, chose à bronzer, chose à faire tout directement.